Chaque jour, je ne cesse à dire merci à Dieu et te voir vivant comme il de nous. Comme je dit, chaque jour, chaque dimanche plus tôt, nous avons passé des moments très compliqués, très durs. Ceux qui sont partis sont partis et nous nous sommes restés. Est-ce que tu peux dire Amen? Eh? Amen! amen. Dimanche passé, j'avais dit une chose, c'est mois de juillet, nous allons prendre plus le temps de prier, nous allons plus prendre le temps de prier, pourquoi ces deux mois que nous sommes restés à la maison, nous avions l'impression que ces deux mois a apporté ou à ôter en nous l'amour de Dieu que nous avions avant. Et vous savez, les choses dans nos vies ne se pas en parlant. Mais avant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de prier Dieu. Est-ce que tu peux dire amen, amen, Amen Ce qui est vrai aujourd'hui, je ne serai pas long parce que nous allons prendre le temps de prier. Ça sera ainsi tous les mois de juillet. Chaque samedi, de 14h à 15h, et dimanche, on aura une petite exhortation et nous allons prendre du temps dans la prière. Vous savez, dans les titres de Biblique, jeudi passé, on était sur Genèse chapitre 7, 6 et 7. Et on était un peu avancé dans le chapitre 8 de Genèse. Ceux qui viennent à l'étude biblique, ils savent que nous étudions chaque jour les chapitres et le verset pour pouvoir avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, sans la connaissance de la parole de Dieu, mon peuple est péri. Vous savez, manque de la connaissance Tu peux ignorer beaucoup de choses Mais si tu as la connaissance La connaissance aussi peut te sauver à beaucoup de choses Tu peux dire Amen, amen. Vous savez, j'ai toujours dit celui qui a la connaissance de la parole de Dieu Il va examiner toutes choses. Mais celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, il va commencer à faire des choses aussi par ignorance. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, tu verras beaucoup de personnes. Il peut commettre un péché. Il va commencer à se sentir coupable dans son cœur. Il peut commencer juste à gêner pour qu'ils puissent recevoir le pardon de Dieu. Or, le pardon de Dieu est gratuit. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen »?« Amen, amen. » Une fois que tu reconnais tes péchés, tu renonces à cela, et tu demandes pardon à Dieu, tes péchés sont pardonnés. Amen. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu peux aller faire des jeunes de 40 jours, de 30 jours, de 10 semaines, juste pour demander le pardon du péché. Dieu nous pardonne dans tous les péchés. On était arrivé dans les titres là où Noé, il avait reçu le message de Dieu, la Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que le mal était tellement beaucoup dans le monde. Dieu a trouvé bon de détruire ce monde-là. Mais il y avait une personne qui avait trouvé grâce une personne qui avait trouvé ma faveur. Comme au jour d'aujourd'hui, moi et toi, confinés à la maison. Pendant des mois, mais lorsque nous regardons la télé, on peut voir aujourd'hui, il y a 800 personnes qui sont mortes. Dans 24, heures, il y a 500 personnes qui sont mortes. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas sorties, mais dans la maison, ils ont attrapé les maladies. Mais la Bible dit Dieu dira à Noé parce qu'il avait trouvé faveur Tu vas construire l'arche, Fais entrer ta famille Et chaque espèce Des animaux Vous savez ce que j'ai aimé à Noé Lorsque ce temps est passé personnes sont morts. Mais la première des choses est lorsque Noé va sortir dans l'arche et il va toucher la terre. La Bible dit Noé va offrir à Dieu. Il va faire une offrande à Dieu. que je veux parler de l'argent. Non, non, je ne vais pas parler de l'argent. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous révéler quelque chose de bon. Tu peux dire? Amen. Amen. La Bible dit, Noé, lorsqu'il a sorti, la Bible dit il a préparé une offrande pour Dieu. J'avais demandé euh, à un frère amigo, les jeudis passé, je lui ai dit, lorsque Dieu Noé, la Bible dira ceci: Dieu a parlé dans son cœur. Dans son cœur. J'ai demandé à faire un niveau, mais pourquoi Dieu ne va pas parler librement afin que Noé puisse écouter ce qu'il devait parler? C'était une offrande qui avait surpris Dieu, qui avait touché les gardes de Dieu. Une offrande que Dieu avait pris plaisir dans cette offrande-là. Noé avait rien à donner à Dieu. Mais il a voulu faire à Dieu que je n'étais pas digne de rester. À cause de ton amour, à cause de ta grâce, Mais voici avec ma famille vivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. nous dit nous devons sacrifier nos vies nos corps et comme un sacrifice agréable hein, à dieu dieu lorsqu'il te regarde qu'il ne regrette la Bible tu vas retrouver des versets que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas ça que je vais parler aujourd'hui. Je vous donne juste l'introduction. Bien aimés dans le Seigneur, nous avons passé un temps compliqué que nous on est, on est en train de faire pendant pendant pendant pendant des mois qu'on priait là elle les après midi vers 23h ou vers 22h 6h du matin il y avait que du monde qui priait est ce qu'on priait parce qu'on avait peur de la mort ou bien on priait parce qu'on aimait vraiment Dieu c'est Noé de faire une offrande. Dieu ne l'a pas demandé cette offrande-là. Mais Noé a regardé ce que Dieu avait fait. Amen. Noé a regardé le bon cœur de Dieu parce que Dieu a un bon cœur. Amen. Voilà pourquoi dès l'ennemi, je vous avais dit même si tu fais un mal à Dieu, Dieu n'était pas et tu te demandes pardon Amen. la justice du monde peut te condamner mmh. mais lorsque tu reconnais à Dieu peu importe la grandeur de ce que tu as fait Dieu va te pardonner et il va oublier cela complètement Amen. voilà pourquoi frère le fait de venir à l'église c'est aussi une façon de dire, Seigneur, je reconnais ton amour en moi. Je reconnais ce que tu as fait en moi. Je reconnais ta faveur dans ma vie. Je reconnais. lit chapitre 24. C'est une longue histoire. Si on commence dans le verset 13, mais ben nous allons commencer à partir du verset 18. Celui qui va trouver, il va nous lire. Je lui dirai là où il va s'arrêter. le chapitre 24, à partir du verset 18. Je lis si la parole nous du Seigneur. s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. À chaque fois que nous lisons la parole de Dieu pour la première fois, c'est là et très important de s'tenir debout pour honorer cette parole. Nous lisons avec notre bien-aimé. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Luc 24 18. L'un d'eux, nommé Cléopard, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem Ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci. Quoi a l'air d'utile ?» Et il lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié ?» Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait, qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés s'étant rendues de grands matins au sépulcre et, et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont à Paris et, et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont, sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui il ne n'est point vif. Alors Jésus leur dit: "Ô oh, homme sans intelligence et dont le cœur est en croire tout ce qu'on dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire?" Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Amen. Amen. Prenons place au nom de Jésus. C'est une histoire que ceux qui lisent la Bible, ils peuvent très bien comprendre. Je vais tirer deux ou trois points, et ces deux trois points, ça va nous aider pour prendre le temps de prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je t'écoute pas. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous explique sur la résurrection de Jésus. Jésus devait mourir et après troisième jour, il devait ressusciter. est vrai. Pendant tout ce temps, Jésus parlait de sa mort avec ses disciples. En parabole, il les expliquait aussi des réalités qui devaient venir. Mais qu'est-ce qui est arrivé lorsque Jésus est mort? Maïs. L'un il s'appelait Cléopas, mais l'autre, la Bible ne nous donne pas le nom. La Bible nous dit pendant qu'il marchait, il marchait, il marchait. Dans la tristesse, il regrettait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait besoin de lui. Il fallait qu'il reste avec nous. Jésus va apparaître devant eux que vous parlez Qu'est-ce qui s'est passé Vous savez, lorsque la Bible nous dit, ils vont s'arrêter et avec l'air triste, ils étaient tristes, préoccupés, parce que pour eux, le seul libérateur qui devait libérer ce peuple, qui devait libérer Israël, c'était Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen. déjà là. Jésus les avait dit que je vais mourir et je vais ressusciter. Si tu descends dans la conversation en bas, au verset on la paix au verset 25, la Bible dit ceci. Oh, oh, mais sans intelligence. Et dont le cœur est là à croire à tout ce qu'on les prophètes ont dit. Vous savez pourquoi je vais très bien qu'on puisse partager ce message. Vous savez, ces derniers temps, les gens sont découragés ces derniers temps, les gens sont abattus. Ces derniers temps, les gens n'ont plus l'envie de venir vers Dieu. Ces derniers temps, les gens se posent des questions, mais où allons-nous Qu'est-ce qui se passe dans ce monde actuel Dans ces derniers temps, frère, il y a d'autres personnes lorsqu'il est tout seul. Il imagine comment, est ce que, comment... Nous sommes arrivés jusque-là. Il y a des regrets dans les cœur des uns et les autres. Les gens se demandent surtout ceux qui avaient Les projets devant. Ils ont commencé à regretter. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde actuel Où irions-nous Écoute, je vais te dire une chose. Les disciples, ils comptaient Jésus dans les corps. Mais je veux te dire une chose. Même quand Jésus était dans les tombes, Jésus était encore avec et vivant. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible l'appelle eh, omniprésent. Cela veut dire, eh, il est partout, à tout moment, à tout est le fait de dépasser tous ces temps que nous sommes en train de passer cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas là Amen. cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là mais une chose est, nous devons savoir une chose que nous devons savoir lorsque tous ces temps seront arrivés nous devons plus s'approcher à Dieu nous devons plus chercher la face de Dieu. Frère, pendant le confinement, j'ai eu des appels de quelques personnes que je n'ai jamais parlé encore, ça fait longtemps. Mais ils ont voulu prier avec nous en ligne. Mais j'avais compris une seule chose. Vous savez pourquoi? Parce que chacun cherchait Dieu dans sa manière. Non parce qu'il aimait Dieu, mais parce que la peur de la mort était là. Mmh. Parce que la mort, est pour qu'il entre, n'a pas besoin de frapper la porte, n'a pas besoin de la clé pour entrer. Lorsqu'il décide pour entrer, il va entrer. Et dans la nature humaine, frère, nous avons peur de la mort. Alléluia. Mmh. Amen. Nous avons perdu la mort. Mais je vais te dire une chose. Maladie ou pas maladie. Quand Dieu décide, cela arrivera. Mmh. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu ne peux pas marcher avec tristesse. Tu ne peux pas mar marcher avec, avec regard et indien. Pourquoi Parce que ce sont des choses... Que Jésus avait déjà prévu qu'un jour ça arrivera. Amen. Voilà pourquoi il appelait ses disciples les hommes sans intelligence. L'homme à croire dans leur cœur. Si tu regardes dans d'autres versions, il les appelait les essentiels. Les hommes qui n'ont pas l'intelligence. Les choses moins importantes nous, on les donne plus d'importance. Les choses les plus importantes, nous, on les néglige. Pose-toi une question. Comment tu arrives à aller travailler et tu n'arrives pas à prendre longtemps dans la prière pour chercher la face de Dieu Bien que tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, les diables ne nous présentent pas Dieu. Mais les diables nous présentent le monde, les réalités. Or, les réalités ne peuvent pas diriger nos vies. Voilà pourquoi Jésus dira, mon juste vivra par, par la foi. foi. Qu Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Mon juste vivra Je par la foi. La foi. Ces gens ont oublié que Jésus les avait prévenus. Il y aura un temps, je ne serai plus avec vous humainement. Je ne serai plus avec vous. Je mourrai. Mais après trois jours, ce qui m'a étonné dans cette histoire, regardez très bien, l'un des disciples, il a dit ceci. C'est vrai, les femmes elles sont en lait. Pour elles voir, ils n'ont rien trouvé. Mais je ne sais, on ne sait pas où il est. On pensait vraiment que c'est lui. C'est lui qui devait nous sauver. C'est lui qui devait nous sauver. Il pensait. Mais il ne croyait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire aujourd'hui? « Seigneur, dans cette situation, je vais me lever. Je vais chercher ta face. Je vais prier. » Vous savez, j'étais choqué. Je ne sais pas si c'était dans quelle province. Je ne sais pas si c'est Milouz. Dans une église, ils ont mis des photos des membres qui étaient décédés. Et le pasteur il commence à passer en regardant les membres dans l'église qui étaient décédés. Frères et sœurs, je ne veux pas te faire peur, mais je vais par contre te faire rappeler une chose. Tout ce qui arrive aujourd'hui, Jésus avait déjà parlé de ça. Les prophètes ont parlé de ça. Mais il y a une prévention. Lorsque toutes ces choses arriveront, nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons persévérer. Nous devons chercher encore un Dieu de plus. Nous devons encore s'approcher de Dieu. Parce que la seule personne qui peut nous enlever dans toutes ces choses, c'est seulement hein, Dieu. C'est seulement Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit nous allons prendre le temps de prier. Quand je parlais de quand Dieu part, parle encore. J'avais dit une chose qui est très importante. Nous avons l'intérêt d'écouter Dieu quand Dieu nous parle. Pourquoi? Parce que on connaît notre passé et notre présent. Mais notre futur, c'est Dieu qui le connaît. Et Dieu est capable de te protéger dans des choses qui peuvent venir. Mes frères, nous... Nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu. La seule façon où le diable va arriver à te détruire il va te détacher de Dieu. C'est ça le premier travail que le diable fait. Il te met loin de Dieu. Il te met loin des choses de Dieu. Il te Prière, il te décourage dans les gènes, il te décourage dans la présence de Dieu. Non, aujourd'hui je ne veux pas le faire, je veux le faire demain. Non, aujourd'hui je n'ai pas la disponibilité, mais demain vraiment je vais le faire. Ah, mais oui, j'avais vraiment pris la décision aujourd'hui, mais j'ai d'autres chose à faire, mais demain vraiment je vais vraiment, vraiment le faire. Jusqu'à ce que tu ne le feras hein? jamais. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. J'aime Apocalypse. Quand vous attendez ma voix, n'en dire si ce pas vos cœurs. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Quand est-ce que? Quand est-ce que? Quelque chose est bien arrivé. Amen. David a dit, m'approcher de toi, c'est un bonheur. Pose-toi une question. Pourquoi je suis découragé de la présence de Dieu des dieux. Pourquoi je n'arrive plus à venir partager, communier avec mes frères et mes sœurs Souvent, j'attends les gens disent :« L'Église, c'est mon cœur. L'Église n'a jamais été le cœur des est-ce que tu peux dire Amen? amen. Tu peux me dire un Amen bien? Amen. Oh, une personne réellement, c'est son âme. Quand ta vie spirituelle prospère, tu verras que tout ça sera feu vert. Voilà pourquoi les démarches du diable de te mettre hors l'église. De te mettre hors la vie de la parole, de te mettre hors la vie de la prière, de te mettre hors la vie, hors la vie de la sanctification, hors la vie de l'approchement de Dieu. Il sait très bien qu'à côté de Dieu, il ne peut pas t'avoir. Pourquoi tu as oublié ce que Dieu avait déjà annoncé dès le début? Lorsque j'ai l'information, je ne peux pas m'inquiéter. À moins que je ne crois pas à cette information. Parmi les promesses que Jésus nous a données, la tribulation, la persécution, la souffrance, ça fait aussi partir. Les promesses, ce n'est pas seulement un bon travail, ce n'est pas seulement une bonne santé, ce n'est pas seulement le mariage, je ne sais pas quoi, mais les souffrances et les tribulations, les persécutions, ce sont aussi les promesses que Jésus avait données. Ça devrait arriver. Mais la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Sauvé. Hein? Sauvé. Comment persévérer? Pourquoi on utilise les mots persévérer? On utilise les mots persévérer lorsque il y a une résistance. Il y a des problèmes, il y a des combats on te dit persévérer y camper Et le temps que nous passons c'est un temps de persévérance Voilà pourquoi Jean-Baptiste dira le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent le temps que nous sommes ce ne sont pas des dons faciles, mais ce sont des dons qui sont trop durs. Mais qui va réussir? Qui va aller de l'avant? Il faut que tu sois violent ou violente dans les choses de Dieu. Oui. Frère, j'ai l'envie de dire à quelqu'un, ne te laisse pas faire. Oui. N'ouvre pas la porte pour diable. N'ouvre pas la porte. Problème qui est arrivé dans le monde. N'ouvre pas la porte pour des choses qui, qui perturbent ton cœur. Mais dis, Seigneur, dis-moi-même, je ne peux pas. Viens à mon aide. Frère, ta prière doit être l'amour qui est sorti dans mon cœur, que tu pries à Dieu, que cet amour revienne à sa place. Le courage, cette envie qui est sortie dans ton cœur, que cette envie puisse revenir à sa place. Romains 8, vers 35 nous dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que ce sont les combats? Oh, le projet que j'avais. Mais ce problème a détruit tous mes projets. Est-ce que c'est ça qui peut te fatiguer de ne plus Venir dans la présence de Dieu. Mon travail que j'aimais beaucoup, à cause de tout ce qui est arrivé, je perds mon travail. Est-ce que c'est ça, c'est ça qui peut te décourager de ne plus venir dans la présence de Dieu? Seigneur, je suis fatigué. Vous savez pourquoi la Bible est dit nos yeux doivent être fixés sur la croix. Nos yeux ne peuvent pas être fixés sur un homme. Parce que l'homme est infaillible. L'homme est imparfait. L'homme, il peut abandonner. Voilà pourquoi il a toujours été déçu. Celui qui a toujours mis son accouché, un homme. Même s'il si te dit je vais me donner corps, âme, esprit pour toi. Mais il y aura un jour, il te dira que j'en peux plus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? amen? Voilà pourquoi, moi j'ai toujours dit aux jeunes filles, lorsque tu vois un garçon, il t'approche, il te dit que je n'ai pas dormi toute la nuit. J'arrive pas parce que je n'étais pas vie. Il faut éviter de cet homme-là. Tu sais bien. pourquoi l'homme, même dans l'amour, il a les limites. Mais Dieu, quand il te dit, il t'aime. Il t'aime dans les mauvais et dans les bons. Tu peux dire amen. amen. Voilà pourquoi tu ne peux jamais comparer l'amour que tu peux donner à Dieu et l'amour que tu peux donner à ton mari ou à ta femme. Nous devons aimer Dieu plus que toute chose. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire, amen? Amen. Que peut me dire amen? Amen. amen? Frère, les temps que nous sommes, les temps que nous sommes, ce n'est pas un temps de dormir. Ce n'est pas un temps de manger et de boire. Mais c'est un temps de chercher toujours des nouveaux ou des nouvelles forces de s'approcher à Dieu. Tu dois être violent ou violente. Frère, tu dois être violent ou violente. C'est plus facile de suivre faire enfin, le prédication sur internet. Il y a un homme de Dieu qu'on avait parlé la dernière fois. Il m'a dit, pasteur, j'ai clôturé sur pour qu'on Cette histoire de faire des prières dans, le, dans la ligne, ça me fatigue. Il m'a dit, l'autre personne, tu le vois. Avec le portable, il chante et toi tu penses qu'il prie. Oh, rien, toi tu l'écoutes seulement, il prie. Finalement, il est dans les toilettes. Tu vas comprendre qu'il est dans les toilettes lorsqu'il va faire les chasses d'eau. Tu vois. Tu attends le bruit de la toilette. Tu vois. L'autre, il est là dans la cuisine, il fait je ne sais pas quoi avec son portable soit soi-disant qu'il prie. Là, il fait je ne sais pas, griller, des, je ne sais pas quoi. Mais pour toi, tu sais que j'ai 10 000 personnes en ligne qui me suivent. Frères et sœurs, Dieu fait sa part, l'homme aussi, il doit faire sa part. Est-ce que tu peux dire « Amen, amen. » Est-ce que tu peux dire « Amen, amen. » Je ne vais pas aller dire. je suis sur l'internet. Vous écoutez dans les oreilles. Le WhatsApp aussi. Ça envoie des messages. Amen. Là, tu envoies des messages. Gloire à Dieu. Là, tu envoies des messages. Frère, en ces temps de la fin, tu dois être violent ou violente. Vous savez, quand Noé disait aux gens, « Venez entrer. Entrez. Je veux fermer l'arche. Dieu m'a dit de fermer. Entrez. Sinon, vous allez mourir. » Noé, tu aimes bien parler. Pourquoi tu parles tout le temps, Noé? Ce sont des films que tu fais dans ta tête. Ça n'arrivera jamais. Mais lorsque Dieu a décidé de fermer la porte de l'arche, même des personnes que Noé aimait beaucoup, même des personnes qui disaient que Noé c'était un homme de bon cœur, ils ont commencé à frapper l'arche. Noé, nous allons mourir. Noé, il n'écoutait même pas. Frère, nous passons un temps qui est très compliqué. Ne continuez pas à être faible. Ne continuez pas à vivre dans le découragement. Ne continuez pas à vivre dans l'abandon. Voilà pourquoi nous allons prier. Si l'envie de découragement était déjà là, tu dois dire à Dieu Seigneur, j'ai besoin de ta force. Si tu avais l'envie d'abandonner la foi, tu vas dire, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Frère avons besoin de Dieu en ces temps. Comment tu as des choses à faire pour venir prier Dieu pendant les travail tu n'as pas des choses à faire? Qu'est-ce que tu attends? que tu tombes vraiment, vraiment malade pour que tu dis Seigneur mais voici maintenant. Dieu ne veut voir personne dans cet état-là. Dans l'état que tu es maintenant, ce mettre. pas la raison de marcher avec tristesse mais il devait persévérer il devait persévérer c'est le temps que nous devons persévérer est ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi alléluia Amen. prends une position que tu peux prier tu Je ne sais pas, je ne sais pas ta situation, comment les choses passent dans ta vie ou dans ta maison. Mais une chose que je sais, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin vraiment de Dieu.